Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve aujourd'hui sur le troisième jeu de Toplis Productions. Il y a donc, on a pu voir récemment, vous avez la vidéo euh, disponible sur la chaîne YouTube, euh, on a vu récemment Farmer Dynasty, bien avant on a vu le dernier jeu euh, de Toplis Productions qui est Médiéval Dynasty, et comme je vous l'avais dit dans Farmer, quand je vous l'ai présenté, euh, Médiéval Dynasty pour l'instant, est bloqué à 30 bâtiments, donc, ce qui nous oblige à faire euh, des quêtes secondaires, en attendant le temps passe, notre enfant vieillit, les PNJ vieillissent, et on attend donc la prochaine mise à jour, les trois quarts des joueurs de Medieval Dynasty qui sont arrivés au bout de ce que, pour l'instant, les développeurs ont mis en place, euh, bah, préfèrent stopper le jeu, pour le moment, en attendant que des mises à jour euh, se fassent, qui ajoutent des quêtes d'histoire, etc. Parce que là, on est, vous pourrez pas aller plus loin dans Médiéval que 30 bâtiments. Et euh, vous serez dans la tente euh, de Unigost, avec euh, le, le chiffre 3 Romain à côté, avec écrit euh, « Attendre les événements futurs ». Donc, euh, vous pouvez un petit peu jouer, si vous voulez continuer à jouer, en arrangeant votre... Euh, votre village, ou alors en tout simplement en faisant les quêtes secondaires. Mais attention, attention à la question qui a été posée. Et est-ce que, euh, vu que le temps continue à avancer, vous, vous vieillissez, votre enfant grandit euh, Je parle bien entendu de médiéval, on reviendra à Lumberjack ensuite, c'est quand même le but de, la, de, de cette vidéo. Mais euh, ce que je tenais à préciser, c'est qu'attention euh, on ne sait pas trop euh, comment ça se passe, la question a été posée aux développeurs, on attend la réponse. Euh, c'est que voilà, vous vieillissez, votre enfant grandit, vous, vous arrangez votre village, les saisons passent, etc. Mais si vous remarquez bien, les PNJ vieillissent aussi. Et ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que si Unighost vient à mourir, puisque nous aussi on vieillit, c'est un jeu de dynastie, donc, on va mourir, notre enfant va prendre la suite, etc. etc. Euh, les PNJ, eux aussi, vieillissent. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est, euh, et on attend la réponse du dev, c'est que euh, bah, si Unighost vieillit lui aussi et meurt, avant qu'on ait fini les quêtes histoire concernant Unigost qui permet de débloquer des bâtiments euh, supplémentaires, est-ce que ça, déjà, ça va être mis Ou est-ce que c'est vraiment que 30 bâtiments Pour après avoir euh, la dynastie qui suit est ce que ça va être ajouté on ne sait pas trop voilà donc euh, beaucoup d'entre nous avons arrêté parce que euh, on a mis médiéval notre partie de médiéval en stand by bien sûr le temps de voir les prochaines mises à jour parce qu'on ne sait pas si si une ghost meurt euh, sans qu'on ait fini les quêtes histoire de sa partie on sera obligé de recommencer une partie euh, comme je vous l'avais expliqué euh, dans la vidéo tuto, etc., que vous pouvez trouver sur la chaîne sur ce concernant médiéval. Euh, le problème étant que quand il corrige un bug comme il y avait, ben, votre partie, vous deviez la recommencer de zéro il n'y euh, avait pas moyen de leur faire passer les sauvegardes pour qu'ils rectifient le tir. Et on, a, on gardait les bugs malgré qu'ils aient été corrigés. Donc euh, moi j'en suis à ma troisième partie recommencée. Donc euh, je l'ai mis en stand-by. Parce que si Unighost meurt, on ne sait pas si notre dynastie sera foutue. Et qu'il faut qu'on recommence une partie. Parce qu'il faut finir les quêtes du d'Unighost. Euh, qui ne sont pas encore mises en place. Ou est-ce que ça ne changera rien au problème. Et que notre PNJ prend la place en reprenant les quêtes histoire on ne sait pas du tout, la question est posée, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Donc on a pu voir récemment aussi en vidéo, je vous ai fait la présentation du tout premier jeu euh, de euh, Toplis Productions qui était euh, Farmer Dynasty. Euh, et ça c'est le deuxième, donc je vous avais dit qu'il y en avait trois, et ça c'est le deuxième euh, C'est Lumberjack Dynasty*. C'est le deuxième bébé de Toplus Productions. Il est sorti le 30 avril 2020. Il est développé par Humeo Productions euh, au prix de 19,99 euros hors promo sur Steam. Vous pouvez le trouver moins cher bien sûr sur d'autres plateformes de clés officielles à vous de voir. Il est situé donc entre Farmer Dynasty et Medieval Dynasty. Pour ça, vous avez les vidéos de ces deux autres jeux sur la chaîne. On y retrouve le même fonctionnement que dans les deux autres. C'est-à-dire des quêtes, des équipements, etc. Et le développeur a annoncé que dans la prochaine mise à jour, les animaux, la drague, le mariage et les enfants seront là. Car euh, cela est effectivement, euh, je dirais, leur marque de fabrique. Le fait que dans ce jeu euh, de simulation... Ben, dans leur jeu de simulation, puisque les trois c'est de la simulation, il y a ce petit côté RPG où on peut dragouiller, se marier, avoir des enfants pour faire notre dynastie et qu'ils prennent la suite. Donc ça c'est à venir. Pourtant, euh, pour avoir discuté euh, sur le Discord avec euh, euh, des, des, des collègues youtubeurs américains, euh, les animaux euh, étaient là avant, mais ils ont été enlevés ainsi que le flirt et le mariage. Car il rencontre, si vous allez sur la chaîne YouTube de Topliz, euh, ben Production, vous allez sur la chaîne YouTube, le développeur euh, poste tous les tous les mois, on va dire, une vidéo où il répond aux questions et précise ce qu'il y aura dans les prochaines mises à jour. Il explique dans la dernière concernant Lumberjack qu'ils ont rencontré des, des difficultés au niveau de l'IA entre autres, et au niveau des animaux, donc que ça a été retiré, euh, mais que ça va être remis dans la prochaine mise à jour, donc pour l'instant les points sociaux, si j'en conseille à vous donner, utilisez-les euh, tant que vous pouvez, parce qu'après ça, ça sera je pense le même système que Farmer, les points sociaux, ben, il faut garder un certain nombre de points sociaux, euh, pour pouvoir draguer, être bien vu par la communauté, donc pour l'instant on n'est pas trop bloqué à ce niveau-là, mais croyez-moi je trouve que des trois, c'est le plus compliqué celui-là. Euh, qu'est-ce qu que je voulais vous dire de plus euh, en attendant cette mise à jour en tout cas ne vous inquiétez pas vous aurez des nombres, de, un nombre d'heures de jeu euh, assez importante euh, avant d'évoluer hein, quand même, parce que je trouve vraiment que c'est le plus dur des trois euh, vous, ne vous inquiétez pas même si la mise à jour est dans un mois euh, vous avez de quoi faire là déjà hein. vous avez énormément de quoi faire et euh après, avec la mise à jour, s'il met effectivement en place le mariage, hein, ce, qui est, ce qui est sa petite touche personnelle et qui pimente ses jeux, c'est pour ça d'ailleurs que je les aime. Merci à Toplis Productions de sortir des jeux comme ça. Ça fait plaisir. Euh, le jeu étant encore en accès anticipé, beaucoup de choses restent encore à être implantées. Il y a des véhicules euh, quand vous allez au garage, véhicules que, qui sont là, mais vous ne pouvez pas les acheter. Alors, ça peut être dû au fait que vous n'avez pas les compétences parce qu'il y a des skills à, dans ce jeu mais on va y revenir il y a des skills à avoir à avoir débloqué pour pouvoir acheter certaines choses donc soit c'est parce que euh, vous n'avez pas le skill au niveau qu'il faut soit tout, tout simplement <coughs> excusez moi toujours à ma bronchite hein, mais bon on fait avec puis on dit que les voix cassées c'est sexy <rire> donc tant qu'à faire mmh. Voilà, non je plaisante, donc euh, ben, tant que les points sociaux sont bloqués, ben, euh, autant les utiliser pour, euh, pour pouvoir acheter euh, les nouveaux véhicules, parce que comme d'habitude, effectivement, nous allons avoir des poubelles au départ, voilà, donc euh, après, plus vite, euh, ben, on achètera les nouveaux véhicules, mieux c'est, et euh, là, on peut utiliser les points sociaux qui correspondraient à ce moment-là, tant que le, la drague n'est pas remise dans le jeu, euh, les, on peut les utiliser comme des bandes de réduction euh, voilà, donc c'est à dire qu'au lieu de payer plein pot avec vos euros, <coughs> pardon, plein pot avec vos euros, ben, le matériel, euh, ben, vous utilisez vos points sociaux, ce qui fait que vous le touchez beaucoup moins cher. Alors, euh, au niveau de la dynastie, ici on touche le thème de l'exploitation forestière. Autant vous dire que je n'étais pas agricultrice, je ne suis pas non plus dans l'exploitation forestière. Vous connaissez tous mon métier, donc rien à voir là-dedans. Contrairement à ces deux frères, ici, nous avons des skills à monter, ce que nous n'avons pas dans les deux autres opus. Enfin, du moins, pas de cette façon-là. Euh, il y a toujours le système des coffres euh, qui sont dissimulés euh, sur la map, qui sont de plusieurs niveaux. Euh, perso, je vous le redis, c'est celui que je trouve le plus dur euh, par rapport à ces deux frères. Car on galère vraiment pour gagner l'argent qui va nous permettre de changer les outils, de changer les véhicules de départ. Mais par contre, c'est comme les autres, hein, comme les autres, c'est un, un jeu où vraiment c'est un moment de détente, hein, ne serait-ce que par les paysages, la musique, le gameplay. Mais toutefois, sur celui-là, je un petit bémol. Le jeu est en anglais, donc il est en, en sous-titré en VF. Et euh, parfois, euh, surtout au début, là, vous allez le voir. Euh, au début, il y a des bulles, le texte est en bas, puis quand le personnage va se déplacer, vous allez avoir des bulles, donc il faut bien suivre les bulles, mais ne vous inquiétez pas, si vous les ratez, euh, en général, c'est une quête qui est donnée, elle s'affichera en haut à gauche de l'écran, on va voir ça ensemble. Euh, il y a aussi encore, il ne faut pas l'oublier, le jeu est en accès anticipé, quelques petits bains qui ont été signalés, euh, dans sa vidéo, le développeur a signalé qu'ils euh, vont être corrigés. Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de penser à sauvegarder votre partie une fois que vous avez terminé une quête, mais aussi une fois que vous partez pour une quête. Pourquoi parce que des fois, au niveau des véhicules, vous allez vous bloquer. Euh, je vous rappelle que vous êtes euh, dans un jeu d'exploitation forestière. Il y a des restrictions dans ce jeu. On, va, on les verra. Je vais vous les expliquer. Mais euh, voilà, des restrictions, c'est-à-dire que si vous allez euh, vous couper à travers bois et ce bois ne vous appartient pas, vous allez perdre des points sociaux. Ce qui est con, mais c'est comme ça. Donc il y a des routes, il faut suivre les routes. Et des fois, il y a des chemins, c'est pas si évident que ça de les trouver. Il faut bien regarder la carte qui est plus grande que dans les autres jeux. Mais il faut bien regarder la carte, il y a des chemins, des fois ça, ça va pas être des routes principales. Il va falloir des, prendre des chemins de brousse, de campagne et faire gaffe de pas se coincer. Sinon c'est à l'eau la dépanneuse, 250 euros en moins pour vous sortir de là parce que vous pourrez plus bouger votre véhicule. Et si vous n'avez pas d'argent, vous allez être sérieusement embêté, voire à recommencer votre partie. Donc ça, c'est des bugs qui doivent être corrigés euh, normalement dans euh, la prochaine mise à jour, avec l'ajout de ce que je vous ai dit. Et aussi, euh, certains ont des bugs euh, de PNJ qui volent. Moi, je n'en ai pas vu dans ma partie. Mais bon, euh, voilà, il y a beaucoup de... Le développeur est très à l'écoute de sa communauté et ça fait énormément plaisir. Donc, on va aller dans le jeu lui-même. Comme d'habitude et comme je vous l'ai expliqué dans euh, Farmer Dynasty, euh, on verra si on fait... 2-3 épisodes voire un let's play en fonction du nombre de vues euh, que vous donnerez à cette vidéo en fonction de vos commentaires si vous me mettez que vous souhaitez en voir un peu plus ou euh, si vous voulez qu'on fasse un let's play dessus à ce moment là on le fera euh, sinon ben moi de mon côté de toute façon vous pouvez vous le savez me retrouver en live sur twitch je suis actuellement euh, en train de jouer à Lumberjack Dynasty, mais ma, ma partie est beaucoup plus avancée. Donc je tenais quand même à vous présenter euh, ce jeu, car vraiment, euh, j'ai eu un gros coup de cœur euh, pour Toplist Production Au niveau euh, que ce soit Medieval Dynasty, Farmer Dynasty ou Lumberjack Dynasty, ce sont des jeux qui sont calmes, qui sont zen. Euh, Celui-là est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de wiki qui peut nous aider. D'accord, tout n'est pas toujours euh, très clair. Euh, Dans Farmer Dynasty, euh, bon, si vous étiez agriculteur, tant mieux, vous connaissez tous les rouages euh, de l'agriculture, ce qui n'était pas mon cas. Mais il y avait euh, soit sur Youtube des tutos, soit ou autre. Tandis que ce jeu-là apparemment euh, n'a pas été euh, trop, trop joué par la, la communauté française. Et c'est bien dommage parce qu'il est très bien. Donc j'ai vu avec des amis youtubeurs américains qui m'ont donné quelques astuces et des conseils. Mais euh, si vous vous rencontrez des problèmes, si je peux y répondre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, on va commencer une nouvelle partie. Et euh, vous allez avoir une cinématique au départ, un petit peu comme dans Medieval, ce qui n'était pas le cas dans Farmer. Et on se retrouve après euh, la euh, vidéo d'entrée du jeu. Major changes in your life often come unexpected. A week ago, my favorite Aunt Grace called me. As a boy, I used to spend a lot of time on her lumber farm. Now, of course, she and my Uncle Charles have grown old and they're looking forward to a happy retirement. They decided to sell their dwindling business and need my help to bring it up to shape. I'm only too happy to help them. Besides, I'm beginning to realize how much I miss the peace and quiet of the mountains, the clean air, the stunning views, and the sweat of good old-fashioned hard work. I'll put my city life on hold, turn off my telephone, and return to the bosom of nature, at least for a while. Alors nous y voilà, chapitre 1. Allez rencontrer votre tante, elle vous manquait. Donc nous sommes un citadin, donc notre, notre tante et notre oncle sont vieux. Ils ont pris leur retraite et ils mettent en vente donc euh, leur propriété et la syrie, enfin leur exploitation forestière. Pour, euh, ils se sont achetés la petite maison que vous voyez juste en face. Donc on va aller parler à la tata et puis on va faire la première quête. Et je vous expliquerai après exactement le menu, etc., etc. Et puis, on verra si on continue de faire un autre épisode dessus. Ça, ce sera à vous de jouer. C'est parti. Great to see you. It's been years. But you've grown up so handsome. We both missed you. It's nice to see you too. You look great as always, dear auntie. I'm looking forward to staying with you. Well, thank you. You'll have our old house all for yourself. We've moved to a smaller house right across the street. It's a lot easier to keep tidy. I see you want to sell most of your property. Yes, we're looking for a buyer for the house and the lumber mill. We haven't got the strength anymore. And with no one to help, the buildings are a bit run down. I'll be only too glad to help you with whatever you need me to do. You realize that, don't you? Oh, thank you. You're so kind. I'm indeed worried about your uncle. He's too old to be out working in the forest, doing all the heavy lifting himself. I can imagine. Ok forest tour? donc on va la suivre. On peut voir quand même qu'il y a une amélioration au niveau des graphismes des personnages. Ici, on you voit know, notre perso. Really Je vous laisse lire. Donc elle aime cet endroit, qu'elle a grandi ici, qu'elle a passé trois quarts de sa vie. Hello. Yes, darling. He just arrived. Oh no, do you need any help? I'll ask him. Your uncle has a problem in the forest. Could you please get over there and see what's wrong? Yes, of course. Where can I find him? He's in a clearing behind the sawmill. I am sure you'll find him right away. Take our old pickup. It's parked in front of the house. Will do. See you later. Donc, euh, on n'est pas plutôt arrivé qu'on a déjà notre première quête. Comme je vous le disais avant qu'elle se mette à parler, c'est là que je vous expliquais, euh, donc le jeu est en anglais, euh, version française sous-titrée. Euh, il est aussi avec un mode fenêtré qui n'est pas réellement un mode fenêtré. Donc, pour les personnes qui ont un seul écran et qui font des streams, euh, bah, tout simplement, il vous suffit de redimensionner, d'appuyer sur Alt et Entrée. Et euh, vous pourrez euh, avoir votre chat à droite si vous avez qu'un seul écran. Enfin, c'était la petite astuce pour ceux qui stream et qui galèrent et je l'ai vu dans les forums. Donc voilà, c'était la petite astuce. Donc pas le temps de visiter, on verra ça après. Je vous montrerai l'inventaire, le skill et tout après. Sinon la nuit va tomber. Donc euh, quand vous avez des flèches comme ça, c'est votre quête tout simplement. Elle vous a dit d'aller chercher la voiture et de partir à la recherche de Tonton. Euh, la seule chose qu'il y a aussi dans ce jeu Un changement par rapport à Farmer ou Médiéval C'est que vous ne pouvez pas passer par où vous avez envie Donc euh, même si ce serait plus court Que je passe par la droite là Où j'étais avec ma tante parce que ça rejoint la Syrie, Il va falloir que je fasse un détour euh, Donc au niveau des véhicules C'est un petit peu plus pratique Vous avez cette vue qui est intérieure Ou alors vous appuyez sur C Et vous pouvez être comme ça Moi perso je préfère jouer comme ça Après chacun ses goûts donc, j'aurais pu couper ici par la droite qui m'ont amené immédiatement par la Syrie, à la Syrie. Mais si vous voyez ma flèche, elle est à 156 mètres. Alors que là, si je rentrais par là, je tombe directement à la Syrie. Donc, ne passez pas par là, sinon vous ne pourrez pas sortir de votre véhicule. Ça, c'est le petit bémol que je mettrai de ce jeu. C'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. On est obligé de suivre les trajets sur certaines quêtes. Voilà. Donc, on va suivre le trajet pour éviter d'être bloqué euh, ou autre et aussi euh, quand on vous dit de poser par exemple votre camion ici euh, c'est pas à 2 mm plus loin parce que vous ne pourrez pas sortir du véhicule là non plus donc euh, voilà donc vous avez la flèche, vous suivez jusque là un peu contrariant mais euh, après est un... il est tellement bien franchement que voilà, donc la flèche vous dit de vous mettre ici, donc voyez si je me mets là, vous pouvez voir en haut Enfin, je vais éviter de... voilà. Il me reste 17 mètres pour l'endroit où je dois poser mon véhicule. Vous voyez, en haut, il y a changer de caméra, lumière. Je ne peux pas. Si j'appuie sur E, je ne sortirai pas de la voiture. Je ne peux pas. Je n'ai pas d'interaction. Il faut vraiment se garer à l'endroit qui est noté. Voilà. Et là, ça vous met 4 mise à jour. Et vous voyez, là, en haut, il y a ces changer de caméra, les lumières pour les phares. Et, eux, je peux sortir de mon véhicule. Donc, on va se diriger vers Tonton qui est ici et découvrir Tonton qui va nous parler encore avec des bulles, hein, donc, euh, voilà. qui a d'ailleurs, je vous le présente, un joli camion, nous on aura une poubelle comme d'habitude au départ, et il a une super remorque qui permet de charger les rondins, euh, pour les amener, vous allez voir où, on va le voir dans cet épisode, enfin dans cette présentation, pardon. Donc on va aller parler à Tonton, au début c'est des bulles, mais après vous inquiétez pas, euh, ce ne sera plus des bulles, ce sera des textes en bas, mais au début c'est des bulles. Allez, on va voir Tonton. Hello, Nice to see you too, dear uncle. Aunt Grace told me you have a problem. Got stuck in the mud. I used to be better at handling the accelerator. Can you help me? Sure, no problem. What do you want me to do? Get on the tractor and try to attach the trailer. Let's see if you can get it out of the water. Ok, donc essayez de sortir la remorque de la boue. Donc on nous dit d'aller ici. Ensuite, toujours notre flèche jaune. On monte dans le tracteur. Même système que dans Farmer. Euh, va falloir ben, euh, manipuler euh, votre camion je ne peux pas répondre excusez moi on m'appelle sur skype sur sur skype sur steam mais je ne peux pas répondre donc là on va atteler Vous voyez on a le bouton a en haut à gauche attelage remorque à bois hop on attelle et on sort Vous voyez on va vers la flèche orange Voilà, et quand c'est bon, donc, il euh, n'y a pas de souci. Là, on a fait ce qu'on nous avait demandé. Donc, on va aller revoir tonton. Donc, il veut voir si on se rappelle ce qu'il nous avait appris quand on était enfant, c'est savoir si on s'est coupé un arbre. Mais... Dans notre inventaire, comme vous pouvez le voir, on a un outil, rien du tout. On a un petit peu de nourriture et dans autre, il n'y a rien. En haut, vous avez l'argent, les points sociaux, l'heure et le jour. Et ici, les compétences, mais on y reviendra après. Donc, on va suivre Tonton. Alors, il veut savoir si on se souvient de ce qu'on a appris. Donc, on va prendre, ramasser la scie comme c'est demandé. Donc, on la prend. On peut maintenant couper des arbres. Alors, avec le clic droit, la vue bionique, cela vous permet de voir en vert votre terrain. Tout ça, ça vous appartient. D'accord euh, Donc, euh, ce qui, si vous regardez au loin, vous voyez, c'est en haut. On voit un petit contour orange. Ça ne vous appartient pas. Si vous coupez un arbre qui n'est pas à vous, vous allez perdre des points sociaux. Donc ici, on nous demande de couper un arbre. Donc, avec le clic gauche, c'est une sorte de mini-jeu, mais ça n'a pas grande importance c'est ça vous voyez, bon, il faudrait garder la scie au milieu, mais même si vous la mettez ici, ça ne vous empêche pas de couper l'arbre. Hein. Franchement, euh, pas de problème de ce côté-là. Ouais, ouais, je suis devenu très fort. Mmh. Alors, coupez les branches, puis coupez le tronc en rondins. Utilisez la vue d'ingénieur pour trouver les meilleurs endroits pour couper. Une fois terminé, chargez les, chargez les grumes sur la remorque. Les grumes, ils ont traduit ça en grumes. Alors, ça s'appelle peut-être comme ça dans le, milieu finan, dans le milieu financier, dans le milieu forestier. Mais, euh, bon, c'est des rondins, quoi, en fait. Donc, en utilisant avec le clic droit la vue ingénieur comme dans Farmer, vous pouvez voir, là, il faut d'abord, il suffit pas de couper un arbre et hop, c'est fait. Non, vous devez le débarrasser de ses branches. Donc, pour ça, il va falloir éliminer, avec le clic gauche, appuyer les branches. Donc, hop, ici, on regarde. On garde le clic gauche appuyé. Ici. Alors, des fois, il faut bien se positionner. Euh... Voilà. OK. Et maintenant, on peut, vous voyez, couper en rondin. Donc, on va se rapprocher du vert, voilà, jusqu'à qu'on ait l'onglet, comme quoi on peut couper euh, l'arbre en rondin. Alors, vous voyez, là, j'y étais pas. Hop. Ok. Donc, ici. Voyez celui-là, il est en dehors de la zone, donc il est en rouge. Je ne peux pas le couper, il n'est pas à nous. Donc là, on nous demande de revenir au camion. Donc on va en couper un autre. Celui-là, il est à nous. Alors, les quêtes ne sont pas chronométrées, euh, sauf pour les quêtes de transport, qui étaient déjà euh, présentes dans Farmer Dynasty. Les quêtes de transport, elles sont chronométrées avec une certaine restriction, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser les bus comme d'un Farmer pour pouvoir faire les livraisons, les quêtes de livraison. Euh, car les, les, les PNJ vont vous dire qu'ils ne veulent pas. Donc, soit euh, une solution, vous prenez votre véhicule, mais vous n'aurez pas le droit de changer de véhicule, et vous aurez un chrono qui va se mettre. et Il faut que vous alliez euh, livrer, alors bien souvent, pour nous embêter, c'est à l'autre bout de l'endroit où on prend la quête, en un certain temps, vous allez devoir bah, livrer tout simplement euh, ce qui vous a été demandé par le PNJ. Et plus vous mettrez de temps, plus vous verrez, euh, bah, la quête va débuter par exemple à 5 minutes et vous aurez 500 euros. Plus vous mettrez de temps, plus vous, euh, bah, vous voyez les euros défiler. Donc, il faut aller le plus vite possible pour, pour amener la quête. Voilà, tout simplement. Donc ici, Tonton nous demande de monter dans le tracteur. Alors... Charger les rondins sur la remorque. Alors, au niveau de, de ceci, euh, au début, ça va être euh, la croix et la misère, je vous le dis. Parce qu'en fait, le système du bras est, euh, comment dire, inversé. Ouais, inversé. Donc, euh, je vais aller là-bas pour récupérer les rondins de bois que j'ai coupés. Et je vais vous montrer, en fait. C'est complètement inversé verser si j'arrive à m'y foutre bien sûr rappelez-vous comme je maniais bien ça dans farmer après c'est une question d'habitude donc en fait le bras euh, arrête de bouger arrête de bouger donc le bras pour le lever euh, vous maintenez le clic gauche et vous levez votre souris en fait voilà ça lève le bras par contre si vous déplacez votre souris en gardant le clic gauche appuyé vous la faites bouger vers la gauche vous voyez le bras va vers la droite et si je déplace ma souris en gardant le clic gauche appuyé, elle va vers si je vais vers la droite avec ma souris, le bras lui va vers la gauche, c'est là où c'est inversé. Donc au début, on a un petit peu de mal. Donc là, il suffit d'appuyer, comme vous le voyez, sur entrée, ça ramasse le tronc. Pareil, vous remontez et vous le posez. Euh... Où c'est qu'est l'autre On recule. est-ce que le bras va être euh... ouais hop entrée on le prend voilà entrée et le troisième rondin je l'ai où ici c'est un, un Kiki. hein c'est un tout petit petit petit hein? Alors pareil, hop, je crois que je suis trop près là, il va peut-être pas le détecter. Ouais. Alors, manœuvre à la chirelle. Là. Voilà, là on peut donc ramasser le rondin et on le place, hop. Quand ça se met en vert, ça se placera automatique dans la remorque. On va ramasser euh, les trois autres quand même, ce dommage d'avoir coupé. L'autre arbre pour rien, bien qu'après par la suite, avec nos vieilles trucs, on peut on peut revenir le chercher. Hop. Entrée. On va. Hop. Pareil, vous voyez, il y a la flèche là où on doit aller déposer le rondin. C'est là, c'est pas ailleurs. Alors. Sinon, vous allez être bloqué. Donc, hop, on lâche. Est-ce que celui-là, je vais pouvoir le choper euh, Non, évidemment. Voilà, là, je peux. Donc, ça, c'est vrai, au début, ça perturbe un petit peu que la souris soit inversée. Donc là, on nous dit d'aller déposer euh, là-bas les rondins, c'est-à-dire qu'il y a un système euh, pour la syrie. Qui va faire que vous jetez vos rondins dans la dans l'eau en fait voilà donc bien vous mettre à la flèche parce que si vous mettez les rondins sans que ça vous mette quête mise à jour et déposer des bûches ça va pas le valider donc on va prendre le rondin alors voyez si je vais à, à droite ça me fait aller à gauche en fait à l'écran donc on lâche le rondin il va faire un trajet tout seul jusqu'à là bas et après, il va faire son, chemin, son petit chemin dans l'usine, dans, dans la Syrie. Donc, on attrape notre rondin. Vous voyez, en haut à droite, bûche dans l'eau, une sur trois. Hop. Donc, nous, on en a plus que trois. Voilà, pas grave, on les met. Bravo, mon garçon. Et bien, assez pour aujourd'hui, rentrons à la maison. Donc, il va falloir lui ramener le camion parce qu'évidemment, vous pensez bien qu'il va pas vous laisser, le camion, tonton il va falloir vous débrouiller à faire les quêtes pour, comme dans Farmer pour avoir effectivement le nouveau matériel. Donc là ils blablatent pour nous dire oui ce serait bien que tu restes etc. Donc vous voyez ils font un petit trajet, ils sont happés vers l'espèce le, le, de truc que vous voyez mais on va s'en rapprocher après. Euh, ils vont faire leur petit trajet jusque là où vous pouvez attraper par une machine ils vont aller dans la Syrie, etc mais on va le voir après pour l'instant on va ramener Tonton et son camion et après je vous montrerai tout ça donc là je suis la flèche qui ne facilite pas pour être honnête la tâche là Mais bon, je vais prendre la route, je pense que là ça ne gêne pas du moment que je reste sur la route. Euh, autre chose aussi, euh, ne passez pas à travers les champs, à travers, à travers les, les forêts avec vos arbres, vous perdez des points sociaux, euh, évitez de faire du 4/4 x avec vos tracteurs ou autres. Parce que vous risquez d'être bloqué, vous euh, euh, voyez là, passer dans les trous là, vous risquez d'être bloqué et il va falloir que vous appeliez à remorque la, la, le dépanneur. Le dépanneur c'est 250 euros à chaque fois et là euh, vous êtes dans des exploitations forestières, c'est pas des champs, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc je suis ma flèche, je suis bête et disciplinée. Voilà. Ok, donc Tonton et Tati sont ici. Donc voilà, nous vous irritez ici, euh, voilà ce qui est à vendre en fait. Hein. Tout ça c'est à vendre. Ne vous inquiétez pas, Tonton va vous proposer d'en devenir propriétaire un petit peu plus tard dans une quête. Euh, mais je vous laisse la surprise de découvrir cela. À moins qu'on fasse un expli Donc là, on peut voir que c'est à Tati qu'on doit parler. Donc, Hello, on Vous y va, on parle à oui. Tati. It was like it, Alors, on n'a pas pu, puisqu'on a été coupé au départ, visiter la ferme. Donc, elle nous propose de nous la faire visiter. Et une fois de plus, on se retrouve avec un tas de ruines où il y aura énormément de travail. Puisqu'il ne va pas y avoir que les bâtiments de la maison euh, autour, mais aussi la scierie à réparer. Yeah, I would love to have a look ok, donc suivez Tante Grâce autour de la ferme. Donc là, ça va parler par les bulles. Donc. Euh, mmh. On a reçu 1000 points sociaux pour mmh. avoir fait. Euh, la quête, et ça sauvegarde automatiquement quand vous avez fini une quête. Alors les ruches ici, elle aimerait en avoir, donc si vous faites un clic droit, vous pouvez les voir apparaître. Donc à vous de voir, ici c'est la serre. Pareil que dans farmer, on peut y planter des graines, surveiller l'eau, et on va pouvoir euh, bah, se faire un petit peu d'argent. Ici, on arrive à l'atelier. Ok, donc là, elle nous demande euh, tout simplement. workshop. Alors, elle nous dit que dans l'atelier ici présent, donc on a vu la serre qui, comme dans le Farmer Dynasty, nous permet euh, de faire des plantations. Euh, les pommiers, qu'elle tient à cœur, elle aimerait mettre des ruches. Donc, il y a la possibilité, elle le droit, de poser des ruches qui boosteraient, euh, ainsi que les fleurs, le fait de pouvoir, euh, ben, que nos cultures avancent un peu plus, et les pommiers aussi. Et ici, donc, elle nous demande de rentrer dans l'atelier. Alors, voilà l'état, hein, je peux vous dire qu'il y a du travail. Donc, de prendre les outils, donc, on ramasse euh, le pistolet à clous. Vous avez ramassé le pistolet à clous. Vous pouvez maintenant réparer les bâtiments pour restaurer leur fonctionnalité. Donc, avec le clic gauche, on peut voir toujours euh, le, les endroits à réparer avec une différence près. C'est que quand on s'approche, vous voyez, c'est des petits marteaux qui s'affichent. Et je peux vous dire que des fois, ce n'est pas aussi simple que ça que réparer un bâtiment. Donc, on va aller... On va réparer ici puisqu'elle nous le demande. Hop. You are real natural Elle a fini. Donc on a planté deux clous, il faudra finir plus tard. But once you can produce planks you can restore these walls to their former glory. Donc elle nous est pas arrivée. Bah, pas y arriver donc si vous êtes en train have to buy some in the store. And you can repaint these too. Donc elle nous explique que l'on pourra, euh, là on va réparer avec du bois euh, moyen, on va dire, hein, qu'on a sur nous. Mais après on aura la possibilité, grâce à la syrie au rondin qu'on va transformer en planche, de retaper, d'améliorer plutôt, puisque tout sera retapé, d'améliorer euh, nos bâtiments, ainsi que la syrie Et ensuite... Euh, il y aura une quête où quelqu'un va nous montrer comment peindre et, et là à ce moment là on pourra repeindre nos planches dans la couleur où on veut voilà donc on continue roof, the donc comme je vous le disais pour l'instant les animaux ne sont pas encore présents donc, euh, ça va venir, mais toutefois, on a la grange déjà qui est présente avec le poulailler. Donc là, elle nous demande par contre de prendre l'échafaud et de vérifier le toit. Donc, comme dans Farmer, sauf que là, il a fallu le ramasser par terre dans Farmer, vous l'avez direct. Euh, on va le poser ici, puisqu'elle nous demande d'aller vérifier le toit. Alors, si vous faites à la vue d'ingénieur, vous pouvez voir, voyez, où c'est que vous pouvez déposer vos différents... Euh, petit échafaud voilà donc pareil tab on change d'outil et on va prendre la réparation donc elle nous dit d'aller voir le toit donc voyez tout ça là ce sera réparé hein, tous les marteaux mais là au début c'est un petit peu le le tuto on dira euh, voilà donc le toit ici vous voyez c'est avec des clous alors là je répare ici mais voyez il en reste donc attention parce qu'il faut vraiment tout vérifier ce qui est bien, c'est que euh, si par exemple euh, vous êtes passé à un endroit, mais que vous voyez que votre bâtiment, pour vous, il est réparé, vous aurez peut-être oublié un petit dessin de clou. Faites, faites, faites bien le tour avant de, de, de partir, parce qu'il y a des fois des petits clous bien pervers. Donc là, on a juste tapé deux clous, donc on sait que ça, c'est à réparer aussi. Tout est à réparer de toute façon. On va aller voir la tente. Donc, Donc, la maison a besoin aussi d'être rénovée. En Donc, on a une chambre, une cuisine, une salle de bain. Qui sont à notre disposition, mais il y a du boulot. Il hein. y a du boulot à réparer, croyez-moi. Pareil, si vous, vous, vous voulez comme d'un farmer choisir si vous souhaitez d'abord tout réparer avant de vous lancer dans les quêtes. Soit de faire petit à petit. Là, c'est vous qui décidez. Try to get the, know the alors, essaye de connaître le voisin. Je suis sûre qu'ils t'aideront aussi. Nous avons des pêcheurs, des herboristes, des agriculteurs, des gens paisibles et sympathiques. Il y a beaucoup de travail dans notre série. Assure-toi de le vérifier également. Tu devrais pouvoir recommencer et qui sait, peut-être même la rendre rentable. Et rappelle-toi qu'à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu pourras toujours venir chez nous. Tu peux en être sûr. Il y a... Toujours de quoi manger et te reposer. D'ailleurs, pense à toujours bien manger et dormir suffisamment pour garder tes forces. À bientôt. Voilà, donc ils s'en vont. Donc là, je vais pouvoir regarder autour de vous, puis allez vous coucher. Alors, on va vous, je vais vous faire visiter un petit peu. Donc ici, quand on arrive, euh, donc si on met la vue bionique, comme je dis, tout ce qui est en rouge, vous voyez, est à réparer. Donc, il y a énormément, énormément de boulot. Ici, c'est un atelier. Ce... Ici, vous pourrez trouver la pompe à essence. Donc, il faudra remplir. Euh, pour l'instant, euh, elle n'a que euh, 40 litres en stock. Il faudra aller à la station service comme dans Farmer euh, pour euh, pouvoir euh, remplir ben, complètement et pas devoir courir à chaque, chaque fois avec nos véhicules euh, dans, euh, dans la ville, au niveau de la station, pour remplir notre réservoir. Mais avant de faire ça, il faut effectivement réparer les bâtiments. Euh, oui ce que je voulais vous dire c'est que je n'ai pas trouvé au niveau de, du clavier Et même dans les options du jeu comment on court Par contre euh, à la manette, le perso j'arrive à le faire courir Donc vous me verrez, alter... vous allez voir que là je vais alterner manette et, euh, et clavier Les réparations je préfère les faire à la manette et courir ben, à la manette puisque je n'ai pas encore trouvé Donc ici nous avons notre serre qui est dans un foutu état comme vous pouvez le voir qui est à réparer Toujours pareil comme dans Farmer, ici il faudra maintenir l'eau euh, au niveau de la zone confort, c'est-à-dire euh, au maximum de, du verre. La voyez, elle est en rouge pétard. On a un stock ici avec des graines dedans, donc il faudra les poser, mais après avoir bien sûr arrangé notre ferme. Ici, on a un, un espèce de bah, je dirais garage euh, voilà, pour ranger des affaires. Ça peut être des planches que vous voulez garder, que vous avez fait dans votre scierie et que vous voulez garder pour retaper la maison, pour améliorer la maison. pardon. Retaper, c'est comme dans Farmer, hein, illimité. Par contre, euh, si vous voulez l'améliorer, hein, ben évidemment, dans Farmer, vous allez acheter. Là, vous pouvez faire vous-même euh, vos planches pour réparer. Alors, selon les bois, que vous allez, les, les, les arbres que vous allez couper, vous allez avoir du bois différent. L'érable, voilà. Et puis, ils ont tous plus ou moins de la valeur. Mais ça, vous le verrez beaucoup plus loin dans le jeu. Donc là, vous avez tout à réparer. Ici, donc, vous avez la grange. Non, je ne vais pas réparer, je vais ouvrir. S'il te plaît, ouvre la porte, merci. Donc ici, vous avez la grange, toujours pareil. Donc vous voyez, c'est des petits marteaux, des fois, qui sont ils sont bien placés, pervers, surtout au niveau de l'usine. Donc euh, la vue d'ingénieur hein, euh, va vous aider. Mais après, il va falloir aussi passer par des endroits, surtout à l'usine, euh, ces carabinés. Donc, voilà. Donc, vous avez le poulailler qui est mélangé à la grange. Donc, tout ça, vous hein, voyez, il euh, y a à réparer. Toujours pareil. Alors, ici, nous avons euh, un petit gazebo. Donc, où il y aura effectivement aussi de la réparation à faire. Euh, des trucs pour les enfants, euh, ce sont un petit peu les mêmes euh, que dans Farmer. Hein, euh, voilà, ils ont repris leurs mêmes trucs. Ici, euh, ben, vous avez euh, toute votre clôture hein, autour à réparer. Une fois que vous aurez absolument tout réparé, vous gagnerez, euh, je crois que c'est 20 000 points sociaux. Donc, à vous de voir, comme dans Farmer, est-ce que vous réparer tout d'un seul coup ou pas Comme je vous le disais, à vous de voir. Ici, il euh, y a un petit ponton aussi où on peut pêcher qui sera à réparer. Donc, ne l'oubliez pas. Donc là, on arrive à la maison. Vous voyez, elle est dans un état pitoyable. Donc, quand on rentre, on a une espèce d'entrée où il va falloir réparer. On pourra améliorer, comme je vous disais, avec des planches. Par exemple, là, en bas, ce euh, sont des planches blanches. Euh, donc, euh, ben, certains arbres produisent des planches blanches, d'autres marrons. Euh, ça, c'est à vous de voir comment vous voudrez. Vous pouvez les changer après vous n'en êtes pas encore là, croyez-moi, il y a du taf. Vous n'avez déjà même pas euh, les, le, le, le, le tracteur ni euh, l'outil pour pouvoir mettre les rondins dans, une, dans la carriole. Donc, euh, voilà. Ici, vous avez votre salon, on va dire, salon, euh, salle à manger. Voilà. Avec la cheminée qui est effectivement fonctionnelle. Si je l'allume, est-ce que je peux là sans avoir réparé Voilà, avec une cheminée qui est fonctionnelle, qui éclaire un petit peu et je trouve que c'est assez sympa. Euh, vous trouverez, euh, en faisant des quêtes, euh, vous trouverez des blueprints euh, qui vont vous débloquer des meubles que vous pourrez faire vous-même pour la maison si vous le souhaitez. Donc euh, voilà, une fois que vous aurez lu ces blueprints, vous allez pouvoir euh, les revendre. Et pareil, vous aurez des livres de cuisine qui se trouvent chez les différents marchands euh, qui vont vous débloquer des recettes. Donc je vous fais visiter après, euh, ben, on regardera au niveau du menu. Euh, donc ici, c'est une espèce de petite buanderie, mais il ne faut pas oublier la réparer, sinon ça ne validera pas. Ici, vous avez votre cuisine un petit peu plus moderne quand même que dans le Farmer, mais aussi cracra. Euh, donc là, vous aurez euh, différentes recettes. Les recettes de base, avec euh, ce que vous aurez sur vous, sachant que le lait et les oeufs pour l'instant sont disponibles que chez les marchands. Après, quand vous aurez les vaches et les oeufs, comme dans le Farmer, vous pourrez... les Traire les vaches et euh, transformer votre lait. Pareil pour les œufs. Euh, on retrouve la, les pommes, les, les courgettes, la, euh, les tomates, la citrouille, le melon, euh, le poisson, parce qu'on peut pêcher les poissons en sauce, le paprika, les cornichons, les piments. Après, vous avez les livres de recettes. Comme je vous disais, il y a un livre de recettes concernant les œufs qu'il va falloir acheter et trouver chez un vendeur ou à vous de chercher. Un livre de recettes gastronomiques 2, euh, euh, donc sur le poisson. Un livre de recettes gastronomiques, il y en a 4 en tout. Le numéro 3 qui concerne le miel, qui va vous débloquer. Quand vous l'aurez lu, ça va vous débloquer des recettes. Quand vous l'avez lu, effectivement, vous le revendez. Euh, et le quatrième concerne les champignons. Donc, il va falloir que vous cherchiez sur la map au niveau des vendeurs, à quel moment, euh, ben, quand vous croisez un vendeur, arrêtez-vous pour voir si c'est à ce moment-là qu'il va... Euh, qui vend euh, le bouquin ou pas parce que les stocks changent voilà donc là on monte alors un petit peu en position crabe hein, je ne vous le cache pas donc ici on a un, un, un étage voilà donc ici on a une salle de bain Voilà. Alors, euh, donc il a pas l'air euh, de demander euh, des travaux hein, vu bionique hein, pour moi demande rien il n'y a pas de petit clou ici on a un bureau avec un lit d'enfant. Voilà. Euh, ici, vous avez une autre chambre qui est assez grande aussi, avec un autre bureau et un autre euh, lit d'enfant. Voilà, mais tout ça, c'est à réparer. Vous voyez le boulot qui est un petit peu. Et ici, vous avez votre chambre, d'accord, qui est assez spacieuse, assez grande. Ce coup-ci, on n'a pas des lits jumeaux, donc on a bien un lit double. où On pourra faire dormir une dormir note dulcinée, ce qui me paraît plus pratique que dans Farmer pour faire le petit. Ici, vous avez le lit de votre premier bébé, enfin du premier, puis après il se transvasera sûrement, je pense, dans le grand lit comme d'un Farmer. Et il euh, ben, faudra réparer tout ça. Donc ça, c'est ici que vous dormez. Comme d'un Farmer, vous avez la possibilité de dormir une nuit ou une semaine pour faire passer le temps. Moi, je vous conseillerais euh, plutôt d'un farmer, comme ce compétence n'est pas, on va la euh, De quand vous n'avez rien à faire, que vous n'avez pas de quête ou qu'il n'y a pas de quête qui vous intéresse, de plutôt aller vous balader, de ramasser les champignons. Pourquoi Parce que ça va vous monter le skill euh, d'arboristerie. Mais on va, on va le voir tout de suite. Donc ici, donc, vous avez la maison, on a vu le reste. Par contre, le sous-sol se trouve ici, où il y a comme dans farmer, euh, j'ai réparé, il lieu d'appuyer, c'est pas grave, ça demande de en fait. Vous avez le garde-manger. Donc, toujours pareil, euh, si je prends mon clavier et non plus ma souris. Avec entrée, vous avez euh, le contenu de euh, votre garde-manger. Donc, euh, moi, je prends tout comme ça. Comme... On ne sait pas, on n'a pas les animaux. Donc là, il n'y a pas le chat qui va nous croquer les rats, hein, je vous le dis. Donc, pour l'instant, on n'a pas de message comme quoi la nourriture est attaquée. On en perd ou quoi que ce soit. Euh, parce que bah, les, les animaux ne sont pas encore... Un n'ont pas été remis donc euh, mais après je pense qu'il nous faudra le chat aussi et euh, j'ai pu lire que le chat lui par contre serait comme le chien à trouver dans la nature et non pas à acheter comme dans farmer ça c'est à voir quand la mise à jour sera faite donc là on a tout vu euh, au niveau de ouais de là où on habite donc la serre euh, ici on a des pommiers euh, donc on N'hésitez pas à récolter toutes les pommes, elles repoussent. Voilà, elle vous a parlé de euh, ruches qu'elle aimerait. Les ruches là dans Lumberjack vous permettent non seulement de, de faire en sorte que vos récoltes de pommes aillent plus vite, euh, que vous ayez les pommes plus vite, mais euh, aussi euh, la serre qui est à côté et de faire effectivement un jardin. Mais ça sera pour un petit peu plus tard. Parce qu'au début, vous n'aurez pas les outils et vous n'avez pas l'argent pour l'acheter. Là, le but, ça va être de l'argent. En premier, d'avoir les, les, les différents objets, euh, enfin objets non véhicules qu'on vous demande. Donc ici, euh, c'est pas fini. Donc là, vous avez aussi des pommiers avec toujours ici des ruches et un épouvantail à installer euh, ici. Je crois qu'il y en a un. Voilà, on peut le mettre. C'est toujours les mêmes prix que comme dans le farming, exactement. Donc, faites bien le tour parce que je peux vous dire que avant de réparer la maison, euh, tout entière, va falloir faire le tour-retour. Il y a les toits, il y a des petits coins cachés. Donc, faites gaffe. Donc, ici, donc, on peut retrouver euh, les mêmes jouets pour enfants à quelque chose près. Il y a le rajout du tourniquet. Euh, il y a ici, euh, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, le pont. Moi, j'appellerais ça le pont. Donc, voilà. Donc, faites bien votre vue. Vous euh, voyez, il faut monter sur les toits avec les échafauds. Tout comme farming. Donc ici, vous avez ça. Prenez première avoir la syrie Et vous avez aussi un autre champ euh, de pommes qui est ici. Donc vous avez de quoi euh, manger euh, dès le départ. Pareil, vous pourrez y mettre des ruches à un épouvantail. Il n'y en a qu'un seul où on ne peut pas placer un épouvantail. Donc comme c'est le rêve de la tata, euh, pour une fois qu'ils ne nous ont pas tué quelqu'un, euh, que ce n'est pas un héritage, euh, ben voilà vous aurez tout ça à faire donc déjà, il y a du boulot. Ensuite, euh, vous avez euh, donc quand vous maintenez ici. Euh, alors, il faudrait que je prenne pour ça euh, la tronçonneuse. Ça fait du bruit, mais c'est comme ça que je peux voir. Alors, tout ce qui est en vert vous appartient. Voilà, c'est votre domaine. Si je m'en vais, c'est ce que je vous expliquais. Euh, si je vais en face, par exemple, où ça ne m'appartient pas. Euh, faites attention de ne pas faire ça parce que tout simplement vous allez perdre des points sociaux et croyez-moi dans celui-là c'est compliqué Alors vous voyez c'est en rouge donc ça ne m'appartient pas mais je peux l'acheter Voilà donc dans Farmer Dynastie c'est des champs euh, mais là vous pouvez acheter euh, ce qu'on appelle bah, les, les forêts pour pouvoir euh, tout simplement manger euh, une saucisse et on va lâcher la, la, la tronçonneuse qui, euh, qui fait beaucoup de bruit. Donc, vous allez pouvoir acheter euh, ben, toutes les forêts qu'il y a. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Et si vous avez l'argent, bien sûr, d'abord ben, votre tracteur, votre remorque, tout ça. quoi. Et là, on arrive à la Syrie. Après, vous achetez ben, plus de d'exploitation de, forestière pour pouvoir couper des arbres. Donc ici, on a euh, l'usine, donc comme tout à l'heure, je vous ai dit, on a jeté de là-bas, euh, en face, les troncs d'arbres qui sont, qui sont arrivés jusqu'ici. Alors, je vais faire le tour pour que vous voyez bien. Donc pour l'instant, elle n'est pas réparée, donc vous voyez, les troncs sont arrivés ici. Euh, tant que je n'aurai pas réparé, il y a différents systèmes euh, dans l'usine, différentes choses à faire du bois. Soit ici, on laisse le bois et on va le vendre tel quel, mais ça ne rapportera pas d'argent. Donc pour ça, il faut déjà la remorque, il faut aller chercher tout ça, faire les quêtes. Soit il va falloir réparer la série, ce qui je pense est la première des choses à faire. Et je peux vous dire que ça va pas être une partie de plaisir. Euh, C'est assez compliqué. Pourquoi parce qu'il va falloir jongler entre les machines. Voilà. Donc, je reprends pour vous montrer l'outil de réparation. Alors, avec tape, c'est le menu. Bon, je vais sauter parce que là, il ne veut pas me laisser monter. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, bah, je saute. Donc, euh, voilà, vous allez avoir des endroits qui sont légèrement planqués derrière les machines. Euh, faites gaffe. Des fois, vous voyez, derrière une machine ici, vous pouvez avoir un petit marteau. Et vous ne le voyez pas et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne vous valide pas. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Et il y a des endroits, il y a un seul endroit ici, euh, si vous prenez l'échafaud, où on peut poser un échafaud. Après, il va falloir faire des jumps avec espace et en même temps essayer d'avoir le marteau. Ici, c'est un petit peu, cette partie-là à rénover est la plus chiante. Il n'y a pas d'autre mot à faire. Donc ici, vous avez les copeaux donc, qui arrivent de là-bas, où on a jeté. Hein, d'accord On était là-bas, sur le pont, là où il y a mon rond. Les euh, troncs sont arrivés ici, ils ont été tapés, c'est monté dans la machine ici, ça a suivi son cours et ils ont été déposés dans l'endroit que vous avez vu là-bas. Or, quand vous aurez réparé votre Siri, ici vous aurez la possibilité d'activer ce, cette machine. Cette machine va faire quoi Elle va vous permettre non pas que vos rondins tombent de l'autre côté, euh, dans l'état actuel mais dont l'écorce a été enlevé mais tout simplement ils vont passer ici où il y aura une lame et ça va les couper en planches ces planches vont sortir ici d'accord euh, et euh, vous pourrez euh, grâce à la quête qui va vous permettre d'avoir le chariot élévateur là qu'utilise les manutentionnaires, le petit chariot jaune de les mettre dans ces casiers ici qui sont des séchoirs d'accord et qui vont vous permettre de sécher les planches car vous ne pourrez utiliser que les planches quand elles sont sèches. Et vous aurez le degré en appuyant sur, euh, sur la touche œil euh, bionique. Vous saurez à combien sont de séchage vos, euh, vos planches quand elles sont à zéro. C'est que c'est bon, vous pouvez les prendre et les utiliser. Donc ici on a euh, où on pourra récolter l'écorce et le revendre si on en a envie. Ici, vous avez euh, l'endroit qui va transformer les écorces en des planches de contreplaqué que vous pourrez revendre au début, revendez-les, ça ne vous servira à rien. Euh, ça va vous servir au niveau des meubles quand vous allez trouver des, des plans, des blueprints euh, et quand vous les aurez lus, que vous les aurez revendus. Dans le, sur la carte, vous avez un magasin de fournitures, vous pourrez soit acheter tout fait, soit vous-même fabriquer vos, euh, vos propres meubles pour votre maison. Et ça, je trouve ça assez sympa. Ici, donc, c'est à réparer. C'est là où euh, c'est ce truc-là qui permet de faire marcher euh, les machines qui font sécher vos planches. Donc, euh, réparer-le. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon je pas coupé le micro pour un atchoum. Hein, ça fait partie de la vie. Euh, donc, euh, réparer très vite la scierie, C'est ça qui est le plus important au départ. Et ça, après, améliorer-le en premier. Pourquoi Parce que ça fera sécher vos planches plus vite. Hein. Vous allez gagner. Parce que les planches à vacances, je vous comptez 15 jours. Voilà. La serre, c'est toujours un mois. 15 jours. Donc ici, je vous ai montré. C'est là où on fait les planches en contreplaqué. Et ici, vous avez juste ce bâtiment aussi à réparer. Qui va vous servir à à stocker euh, ben, soit vos planches si vous n'avez pas envie de les laisser là-bas, soit vous mettez vos véhicules là. Enfin bon, pour ça ça sert pas spécialement à grand chose. Mais il va falloir réparer tout ça en premier temps pour pouvoir ben, avoir les 2000 points, les, les, deux, les 20 000 points sociaux et euh, ben, tout simplement commencer à commencer vos quêtes euh, et, et voilà, et voilà voilà voilà. Donc là on a vu le plus gros. Donc là le problème, c'est que vous me direz, ouais, mais là, mais rondin, comment je fais Donc pour ça, vous allez avoir une quête qui va vous permettre d'avoir <coughs> un tracteur, une remorque. Euh, donc vous pourrez, alors une remorque comme celle qu'on a vue de Tonton tout à l'heure avec le tracteur, mais beaucoup moins sophistiquée. Vous imaginez bien le fonctionnement même, bras inversé. Donc il faudra que vous repreniez les troncs qui sont là, les remettre au pont là-bas pour qu'ils refassent le trajet dans l'eau. N'oubliez pas d'activer quand vous aurez réparé euh, le truc pour qu'elle soit l'endroit le, le, le, que je vous ai montré. Il y aura une interaction comme quoi elles iront plus là. Vos rondelles n'iront plus là. Ils iront se transformer en planches qui sortiront là. Et ensuite, pour, pour amener vos planches qui sont ici, dans les séchoirs qui sont là-bas. Donc, vous voyez, c'est un détecteur, en fait, quand vous allez vous avancer. Voilà. Et vous pourrez euh, en, st en stacker dedans quatre euh, deux en haut, deux en bas, euh, dans, chaque, voilà, dans chaque chauffage. Donc, euh, il y en a quatre là et il y en a quatre là. Ou cinq là et quatre là. Enfin, bon, c'est pas grave. Tout ça, c'est pour faire sécher vos planches. Donc, autant vous dire que le départ est très difficile. C'est encore plus dur que dans le farmer, je peux vous assurer. Mais alors, qu'est-ce qui est agréable à jouer Qu'est-ce qui est sympathique hein? Franchement. Ensuite, à la dernière des chances que je vais vous montrer, et on en restera là, vous me direz, dans vos commentaires, si vous voulez en voir un peu plus ou pas de ce jeu, selon le nombre de vues, effectivement, je ferai peut-être un, deux épisodes supplémentaires. Sinon, ben, je vous présenterai d'autres jeux, moi de mon côté, vous le savez, je le joue sur Twitch, donc vous pouvez venir, mais ma partie est plus avancée. Donc, au niveau de la map, on peut le voir, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que, euh, que dans Farmer. Il y a bien sûr quelques arrêts de bus par-ci, par-là. Mais le trois quarts du temps, vous allez devoir euh, faire votre chemin, euh, votre route ou faire vos quêtes avec votre voiture, votre pick-up. Euh, donc le pick-up. Bah, ce sera pour une autre fois, si on continue sur un autre épisode, parce que vous me le demandez ou parce qu'il y a assez de vues euh, sur cette vidéo de présentation, le pick-up, euh, bah, c'est Tonton euh, qui va nous donner une quête, là, un suivant, et qui va nous demander d'aller chercher le pick-up qui s'appelle Christine, alors je sais pas si c'est une référence au film d'horreur euh, euh, Christine, mais en tout cas... Voilà, vous devrez aller chercher Christine. Et effectivement, la surprise n'est pas là. On s'en doute, il va nous l'offrir. Et donc, vous aurez ce moyen de locomotion. Vous aurez des quintes après qui va pop avec des personnages, des têtes de personnages comme dans Farmer, où vous devrez, ben, vous regarderez, ben, ça sera le, le, le, le tracteur, la remorque, euh, le petit euh, truc à manutention, là pour soulever les planches et autres. Et quand vous aurez tout ça... Euh, récupérer tout ça donc vous voyez vous avez de quoi de quoi faire hein, quand même hein, entre la réparation euh, récupérer les, euh, les, les, les différents euh, véhicules que vous avez besoin pour pouvoir avancer dans le jeu etc vous avez de quoi faire donc euh, la vente euh, se fait ici contrairement à à farmer il n'y a qu'ici que vous pouvez vendre euh, vos caisses vos écorces et autres donc ne vous inquiétez pas pour ça, vous avez le magasin de meubles qui est là, vous avez ici le magasin de véhicules, il y en a deux, vous avez deux concessionnaires en fait. Donc euh, quand vous allez vouloir acheter votre premier euh, camion avec euh, pour pouvoir euh, stocker dessus les planches que vous voulez aller vendre, hein, parce que vous allez faire des planches mais il faut aller ici pour les vendre. Et avec le petit élévateur qui ne dépasse pas les 30 km h sur du plat, je vous garantis, c'est palette par palette qu'il va falloir les amener. Donc vous allez euh, avoir un certain temps, vous allez devoir stocker vos planches. Donc faites vos quêtes avant de vous lancer trop euh, dans tout ça. Euh, faites bien vos quêtes pour avoir ben, tout ce qu'il faut pour amener euh, euh, ben, vos, vos planches Voilà dans la Syrie. Mais après, pour les vendre, il faudra que vous alliez acheter au, à un des deux concessionnaires le camion qui a une plateforme avec une espèce de bras qui marchera toujours hein, comme les autres avec inversement de la souris qui vous permettra, euh, comme un peu dans le farming, quand vous allez acheter vos fournitures, il vous faut ben, un, un espèce de camion avec une espèce de, de, de, de, de pas de charrette derrière, mais pour poser vos, vos, vos planches euh, pour rénover votre maison. Ben là, c'est pareil. Pour aller vendre, il faudra ce camion. Il vaut euh, un certain prix. Euh, sinon, vous pouvez l'acheter avec vos points sociaux plus une petite somme. Vos points sociaux vous servant pour l'instant à des réductions. Après, ça va se compliquer. Donc, vous aurez plein de quêtes qui vont pop sur la map. Vous aurez des quêtes où on va vous demander de couper des armes. Vous des quêtes où on va vous demander de tendre. Des quêtes de transport. Comme je vous disais, il faudra y aller avec votre véhicule. Une fois que vous êtes dans votre véhicule avec le, le, la quête de livraison, elle sera chronométrée. C'est la seule... Et euh, ce sera échec de la quête si vous n'arrivez pas tant, vous ne pouvez pas prendre les transports en commun pour ces quêtes-là quête, ce quête, quêtes de transport, je vais y arriver, sinon ça vous mettra échec de la quête, vous ne devez pas changer de véhicule et ne pas prendre les transports en commun, de toute façon ils vous le disent. Vous aurez euh, aussi euh, des quêtes euh, ben, pour tondre, pour couper des arbres, euh, Voilà. vous aurez énormément de choses à faire. Ensuite, euh, donc ça, ben, à vous de regarder hein, sur la carte, voilà, euh, tout ce que vous pouvez trouver. Autre chose à préciser, vous êtes dans un côté de jeu forestier. Donc, vous imaginez bien que si vous avez une, alors ça, ce sont des terrains, des forêts que vous pouvez acheter, d'accord, celles qui sont en orange. Donc, pour y aller, c'est comme pour farmer, vous allez sur la zone qui vous intéresse et vous regardez les prix. Donc, là, il y a 0,7 hectares. Et quand vous êtes sur, euh, à l'intérieur de la zone, vous pouvez l'acheter et euh, vous verrez les arbres qu'il y a. Il y a certains arbres qui valent plus cher que d'autres au niveau de la revente des copeaux ou des planches. Ça va être des planches de luxe, on dira. Voilà, mais au début, euh, voilà. allez-y doucement. Il est plus complexe, il est plus long. Pourquoi Parce que, bah, tout simplement, c'est montagneux. Donc, euh, il va falloir des fois que faut, ne sortez pas des chemins, d'accord euh, là ici, vous voyez c'est un chemin, mais attention, vous pouvez rester bloqué. Donc, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de, euh, de, de, de sauvegarder au cas de votre véhicule sans bourbe. Parce que là, c'est 250 euros la, la dépanneuse. Euh, voilà. Suivez bien les routes. Et quand vous voyez que vous en dépatouillez pas, que vous tournez en rond, où il y a des. Vous voyez des, des fois vous aurez des quêtes. Ici, là, je ne sais pas si je peux zoomer euh, par-dessus. Si vous avez une quête ici, vous voyez bien que, euh, je, la galère que ça va être. Quoi. Il n'y a pas de route qui vous mène là. Donc, n'hésitez pas à poser votre véhicule là et faire le chemin à pied. Voilà. Donc, euh, et Après, vous, vous, il y a toujours le système de téléportation dans votre pick-up ou dans votre tracteur euh, sur la carte. Au niveau du menu, et on en restera là. Au niveau du menu, donc en haut, ça les euros que vous possédez pour le moment. Les points sociaux, on a eu 1000 points sociaux parce qu'on a fini la quête avec Tata et Tonton. Pour l'instant, il est 22h23 et on est le mardi 2 juillet. Donc ici, vous avez votre inventaire avec les outils que vous possédez pour l'instant. Euh, on a ramassé la scie tout à l'heure. On a ramassé dans l'atelier à la demande de Tata euh, l'outil de réparation. Et on a pris l'escabeau quand elle nous a demandé de réparer le toit. Prenez-vous nourriture, donc on a tout ça, ce que j'ai pris dans le garde-manger, plus la saucisse, sachez que tous les matins, vous aurez une routine, c'est aller voir Tata pour qu'elle vous donne sa saucisse, parce qu'elle trouve que vous êtes affamé, mais bon, ça c'est vous qui voyez, si vous avez trop de bouffe, n'allez pas chercher la saucisse, ce n'est pas une obligation. Et dans autres, vous aurez les blueprints, vous aurez les champignons, vous aurez d'autres choses, donc à vous de surveiller. Ici, comme dans Farmer, vous avez les informations sur l'état actuel des choses, donc les bâtiments réparés, pour l'instant vous n'avez aucun bâtiment réparé, vous avez donc la maison, la grange, l'atelier, le garage, la serre, les bâtiments de traitement de bûches, la scierie, enfin tout ça, ça comporte tous les bâtiments que vous avez vu à la scierie, à la scierie le, le séchoir et l'usine d'aggloméré. Vous avez votre serre où vous pourrez planter, mais il faut d'abord la réparer et remettre l'humidité correctement. Vous avez votre silo où vous pouvez stocker les écorces jusqu'à 2420 kg. Pour l'instant, il n'y en a que 12%. Et euh, le copeau, là où le silo où est stocké les copeaux, il peut comporter jusqu'à 2700 kg de copeaux. On n'en a que 9%. Votre carburant en stock, 40 litres. Et euh, vous possédez deux zones forestières. Et le chapitre 1 vous rappelle euh, voilà, ce que, euh, où vous en êtes. Après, vous passerez au chapitre 2. Donc, euh, je vous rappelle que, euh, donc, au niveau de la carte, nous, on est situé ici, d'accord Et ce qui nous appartient, c'est ce qui est en vert ici. Autant vous dire, pas de quoi, euh, au niveau arbre, aller très loin. Mais au début, ce n'est pas votre priorité. Pourquoi Parce que là, on a coupé des rondins, ils, vont, ils se sont mis là, mais on n'a pas le, les, les, les véhicules qui permettent de les transporter. Il faudra les ramener quand vous l'aurez ici, au pont, les rejeter à l'eau. Euh, enclencher dans la série euh, le, le, le petit mécanisme que je vous ai montré Pour éviter qu'il retombe de l'autre côté et que vous deviez recommencer euh, Allez remettre là pour qu'il revienne dans l'eau et qu'il revienne là Donc vous appuyez dans, sur le petit bouton Et là au lieu de sortir là où je vous ai montré Ils vont rentrer à l'intérieur, se faire découper en planche et sortir côté planche Mais pour les mettre dans le séchoir il vous faut le chariot élévateur de manutention Qui est dans une quête Donc faites bien toutes vos quêtes euh, avant de trop couper de bois pour couper le plaisir de couper du bois. Vous allez avoir des quêtes euh, qui vont vous donner des véhicules où on va vous demander de couper du bois, ne vous inquiétez pas. Autre chose à savoir, et on en restera là, c'est ici au niveau des compétences. Donc vous avez la compétence bûcheron, la compétence constructeur, la compétence mécanicien, jardinier, pêcheur, élu de la nature, vénard, chef cuistot. Ici, vous avez votre nourriture et votre sommeil. Attention, euh, vous êtes bûcheron. Quand vous allez faire une quête et que euh, tout simplement, euh, ben, vous aurez. Euh, c'est lourd de porter une bûche, donc ils ont fait quand même assez réaliste. Donc, au bout un certain moment, ça va vous dire non, vous êtes trop fatigué pour pouvoir euh, ben, transporter une bûche. Donc, le meilleur moyen pour ça, pour éviter de rentrer chez vous et de dormir, c'est de faire euh, le clic. Euh, œil bionique. Alors, je crois que j'en ai un feu, moi, là, par là. Si je ne m'abuse. Il me semble, mais je ne je sais plus. Il me semble que j'ai un truc de feu par là. Euh... Il n'est peut-être pas réparé, c'est peut-être pour ça que ça ne s'affiche pas. Si, là. Donc, si vous êtes sur une quête et que vous êtes fatigué, quand vous dites, ah ben, vous pouvez plus euh, transporter de rondin, il vous suffit tout simplement d'allumer le feu de vous asseoir sûrement ici. Et vous voyez, en bas, la barre de sommeil remonte. Elle ne remontera pas à 100%. Elle s'arrêtera à 90%. Mais ça vous permettra de continuer pour finir votre quête. Si, encore une fois, par exemple, vous avez, je ne sais pas, euh, 50 troncs à déposer euh, à la main, le problème, parce que vous lui avez coupé sa forêt et elle veut que vous lui laissiez des troncs, d'autres quêtes vous diront, vous pouvez garder les troncs pour vous, tant mieux, tant mieux pour ça. Mais ils sont plus souvent à vouloir les garder, mais à ce moment-là, si vous voyez que ça vous dit encore, vous refaites ça et vous n'oubliez pas de manger. Euh, donc là, je remonte, mais ce n'est pas ça que je voulais. Voilà, donc ben, on a fait un petit peu le tour de tout, non pas des skills, et après je vous laisse là-dessus, vous me direz ce que vous en, pu... vous en penserez. Donc bûcheron. Euh, ben, bûcheron c'est bûcheron, hein, donc vous aurez un niveau 1 qui vous permet ben, d'utiliser la tronçonneuse que vous avez débloquée. Et puis vous allez couper d'arbres, faire des quêtes où il y a des coupures d'arbres, vous débloquerez le niveau 2. où Vous pourrez ramasser et transporter les bûches. Et le niveau 3 euh, vous permet d'enlever les souches et de pouvoir replanter des arbres. Pour replanter des arbres il y a différents marchands sur la carte, ils ont tous des spécificités. Donc certains vendent euh, ce qu'il faut pour que vous replantiez l'arbre. Et je pense qu'il faut même, euh, je n'en suis pas là moi dans ma partie, mais il me semble qu'il faut même euh, un véhicule particulier pour replanter les arbres. Mais ça, je vous le dirai toujours. S'il y a assez de vues dessus et si vous avez envie qu'on voie un petit peu plus du jeu sur un ou deux épisodes, dites-me-le ou alors si vous voulez qu'on fasse un let's play, je le ferai avec plaisir. Comme pour Farmer, n'hésitez pas à laisser vos coms et à me dire ce que si vous voulez qu'on fasse deux ou trois épisodes de plus ou euh, si simplement la présentation vous a suffi. De façon à ce que je ne lance pas des let's play pour rien. Voilà, moi de toute façon de mon côté, si vous voulez en voir un peu plus vous me poser des questions, vous pouvez venir sur Twitch. Je suis en live sur ce jeu actuellement et sur bien d'autres euh, que je suis en train de tester sur Twitch en live et qu'après je vous partagerai sur YouTube. Donc le deuxième, ces constructeur, vous permet de réparer et de reconstruire. Donc niveau 1, c'est réparer comme on a fait là, comme nous a demandé Tata. Le niveau 2, c'est avec du nouveau matériel, c'est-à-dire que les planches que vous allez faire qui vont être séchées là-bas, attention, elles vont vous servir pour des quêtes aussi, mais peuvent vous servir pour améliorer. Une fois que vous aurez tout réparé, comme dans Farmer, vous pourrez améliorer vos bâtiments avec des planches qu'après vous pourrez repeindre. Mais ça, c'est au niveau 3, vous pourrez plâtrer et repeindre comme vous voulez votre maison. Au niveau mécanicien, euh, vous êtes au niveau 1, euh, donc euh, meilleure tenue en, de, pour les véhicules sur la route. Donc il va falloir en premier lieu acheter euh, pour faire le plein euh, au niveau de l'atelier de la pompe. Pour avoir le niveau 2, il vous faudra, ça vous permettra de remettre à neuf les vieux véhicules et de les repeindre, comme dans Farmer. Et permet au niveau 3 de réparer les pièces endommagées et usagées du véhicule en attendant de pouvoir... Peut-être acheter autre chose. Vous avez aussi la, comp le, la compétence jardinier euh, qui augmente la production à base de plantes et d'animaux. Donc, augmente la productivité des serres, augmente la production des produits liés aux animaux. Je vous rappelle que les vaches et les poules vont être dans la prochaine mise à jour remis, sortis. Pourquoi Je ne sais pas. En tout cas, vous pourrez avoir l'œuf, le lait. En attendant, vous pouvez l'acheter chez les marchands. Les œufs et le lait sont à vendre chez des marchands qui sont sur la carte. Euh, et en niveau 3, vous, vous augmentez la production des autres produits, comme le miel avec les ruches, les pommes et les fleurs. Donc, plantez un jardin, euh, plantez des fleurs autour des ruches et ça va vous booster des pommes et ça va vous booster votre serre. Vous avez la compétence pêcheur. Alors, pour ça, il va vous falloir une canne à pêche. Ça vous sera donné lors d'une quête, ne vous inquiétez pas, vous aurez la canne à pêche basique qui va vous permettre au début d'attraper des poissons communs. Au niveau 2, vous trouverez et attraperez des poissons spéciaux. Mais là, je pense qu'il faut passer à la canne à pêche pro, qui vaut quand même 2400 et quelques euros. Donc, c'est pas pour tout de suite au début, hein, mais bon, ça fait partie de ce qu'il a monté. Et après, au niveau 3, vous, devrez, vous pourrez reconnaître et attraper des poissons uniques. Attention, ça peut rapporter gros. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, vous avez le skill élu de la nature qui marche avec Lini, qui est une herboriste qui est dans le jeu, que vous serez amené à rencontrer assez rapidement. Euh, donc, qui vous augmente les compétences de collecte dans la nature. Vous pourrez ramasser des champignons et des baies avec l'œil bionique, vous allez les voir. Euh, le niveau 2 vous permettra de collecter des herbes communes qui vous permettront de faire des recettes avec des herbes, des champignons, qui vont vous permettre de faire des euh, comme on l'a vu tout à l'heure euh, dans la maison mais je peux vous remontrer euh, des fioles en fait d'herboristes qui se vendent très cher très cher très cher donc euh, et le niveau 3 vous permet de, de reconnaître et de collecter des herbes uniques et spéciales qui vous permettra de faire encore des potions ou des euh, flacons d'herboristes qui valent encore plus cher plus cher plus cher Ensuite, vous avez Vénard, comme je vous ai dit, il y a des coffres cachés sur la map, comme dans Farmer. Euh, donc, vous avez la capacité de trouver des coffres au trésor perdus. Il y a trois, cafés, trois catégories de coffres, selon votre niveau. Vous trouverez au début, avec des aliments basiques de base, euh, des aliments basiques de base. Super, Chirel, aujourd'hui. Des aliments de base et des articles de bon marché dedans, c'est-à-dire de la bouffe, euh, voilà, des trucs de base. Ça peut être la canne à pêche, ça peut être la tondeuse, comme dans Farmer. Euh, niveau 2, vous trouverez des coffres trésors avec des objets qui valent plus cher dedans donc vous pourrez revendre ou utiliser pour vous-même ça peut être la, la, la scie qui est plus performante ça peut être autre chose et le niveau 3 est encore plus intéressant mais pour ça, faut passer du temps à se balader à pied un jour, par exemple, vous n'avez pas de quête bah, vous dites, allez, je vais me balader à pâte je fais un petit peu le tour j'en profite, je ramasse des champignons je ramasse des herbes je scanne avec mon œil bionique et je cherche les coffres parce que ben euh, le troisième, ça peut vous ramener des objets supplémentaires qu'on ne trouve pas dans le jeu et de l'argent. Donc, ce n'est pas à négliger. Et le dernier skill est le chef cuistot. C'est donc quand vous faites de la popote. Euh, le premier vous permet de faire des, des de la confiture euh, nourriture niveau 1. cest avec les pommes, hein, comme dans Farmer. Le deuxième, cest plus vous allez cuisiner, plus vous allez monter votre skill. vous permet de, de, de préparer des aliments spéciaux à partir de livres de cuisine uniques. Comme je vous l'ai dit, vous aurez des marchands. Dès que vous voyez un livre, vous, euh, vous, vous l'achetez, vous le lisez, vous le revendez. Et vous aurez appris les recettes. Donc, vous serez niveau 2. Et le niveau 3 vous permet de créer vos propres recettes spéciales qui vous apporteront effectivement des bœufs plus importants hein, que de 40. Ça peut aller à 60, voire 100%. Hein, euh, ça peut vous remettre des choses comme ça. Donc là, c'est à vous de voir comment vous gérerez. Et euh, donc, pour la cuisine, je ne me rappelle pas si je vous ai montré. Mais je pense que si. Sinon, ça aurait été une grosse erreur de ma part. Euh, alors là je repasse la manette si vous savez qu'elle touche on utilise sur le clavier pour courir dites me le parce que dans les options ça n'y est pas <rire> pardon excusez moi toujours ma bronchite toujours ma bronchite vilaine bronchite donc dans votre cuisine je vous pense que je vous l'ai quand on a visité la maison donc vous avez les recettes de base ici hein, propres hein. donc ça c'est ce que vous pouvez cultiver dans votre serre la pêche hein. donc les poissons vous pourrez les transformer euh, le lait et les œufs, vous les achetez pour le moment chez les marchands, mais après, quand les vaches et les poules seront là, comme dans Farmer, le paprika, les cornichons et les chili. Ici, les livres de recettes, eh ben voilà, vous les avez. Donc là, vous débloquerez des recettes inconnues parce que vous n'avez pas le livre sur les oeufs. Là, les recettes avec les poissons, les recettes avec le miel, les recettes avec les champignons. Les recettes uniques, c'est ce que vous débloquerez au fur et à mesure que vous monterez votre skill. Et les potions à base d'herbe, pour l'instant, il faut faire la quête de l'herboriste euh, qui va vous demander des choses à faire. Et après, elle vous expliquera comment on fait ça, euh, des recettes à base d'herbe. Elle vous dira et après, avec l'œil bionique, vous arriverez à trouver euh, des herbes, euh, etc. Et vous viendrez là, vous pourrez faire votre petit toin toin. Et ça se revend super cher, par contre, euh, les potions à base d'herbe. Donc, l'herboristerie est un bon moyen aussi de gagner de l'argent. Donc, tout ça pour montrer que voilà. Euh, à vous de voir si euh, vous avez envie qu'on fasse un ou deux épisodes de plus là-dessus pour euh, voir euh, ce que ça donne hein, euh, ou pas. Voilà. Euh, et puis, pareil pour Farmer, hein, j'attends de voir. Euh, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch. Je suis, comme je vous le disais, actuellement sur ce jeu ou sur Farmer ou sur un autre jeu que je t'associe, que je vais pas tarder à vous présenter. Euh, je vous rappelle que la chaîne va changer de système en début d'année. Euh, donc restez à l'affût, je vous ferai une annonce là-dessus. Je vais modifier certaines choses. Des let's play vont être arrêtés. Euh, et je vais faire les choses de façon différente. Et ne plus, euh, mis à part pour quelques let's play où je ne peux pas faire autrement, rebasculer la totalité des lives, mais ce sera plutôt des vidéos. Euh, non pas pour une histoire de monter euh, la chaîne ou quoi, euh, ou de vivre de YouTube ou autre, euh, tout simplement c'est pour une question de facilité, euh, parce que retransvaser des lives euh, en live, faire une heure, une heure et demie, euh, voilà, même que là, dans ces jeux-là, euh, je ne sais pas comment vous faites pour pouvoir, euh, à part faire des gros montages où il y a des coupures, et moi ça, ça me, je le fais, mais bon... Là, c'est compliqué parce que chaque acte est important. Donc, évidemment que euh, si on vient faire un esprit là-dessus, si je viens à vous dire on va aller euh, passer la journée à cueillir des champignons, euh, ben, je, vous, je ferai une coupure entre le moment où je pars euh, chercher des champignons et je vous montrerai ce que j'ai ramené. On fera la popote ensemble. Mais ça, à voir en fonction du nombre de vues et de vos commentaires. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'est donc le deuxième bébé de Toplis Production Farmer Dynasty. le premier euh, Lumberjack Dynasty, le deuxième, et le dernier en cours mais qui n'est pas finalisé et qui est pour l'instant en stand-by, qui est Medieval Dynasty, trois bijoux que je vous conseille. Ce sont des jeux vraiment super agréables, euh, qui sont détente. Euh, la musique est cool, là je vous l'ai pas mis, mais euh, voilà. Le jeu donc est en anglais mais sous-titré VF. Euh, donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas super compliqué. Les bulles, c'était juste qu'au départ. Quand les PNJ parlent entre eux, comme dans Farmer, vous les entendrez parler en anglais, vous comprenez juste, et pour ceux qui parlent pas du tout anglais, en fait, vous les entendez dire non-stop quand ils discutent entre eux. Euh, mais c'est quand même bizarre, il y a quelque chose de mystérieux ici. Donc, il y aurait un mystère dans euh, cette zone forestière euh, tout entière, hein, toute la map. Il y aurait des secrets, il y aurait plein de choses et les villageois en parlent entre eux en anglais, effectivement. Mais bon, ne vous inquiétez pas, euh, le jeu est sous-titré VF. Et n'oubliez pas, donc, ici, à l'atelier, quand vous allez ici, voilà, avec un véhicule, ce qui n'est pas le cas, je n'en ai pas. Euh, donc, ben, ici, vous pourrez vous placer votre véhicule ici, là où je me mets moi. Vous appuierez sur entrée, vous pourrez faire le plein, il y a 40 litres. Mais n'oubliez pas qu'une des quêtes à monter pour vos skills est d'aller faire le plein du réservoir. Mais attendez pour ça d'avoir fait quelques quêtes, d'avoir ramené le matériel nécessaire de façon à avoir assez d'argent. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et euh, j'attends vos retours. J'attends vos petits pouces en l'air d'activer la cloche. J'attends euh, de me dire si vous avez envie qu'on fasse un expli dessus. Ou simplement de continuer la découverte sur deux, trois épisodes. Dites-moi ça. Je verrai au nombre de vues. Je verrai selon vos commentaires. Soit ça s'arrêtera là pour Youtube. Mais moi en tout cas, je continue à y jouer en live sur Twitter. Sur, Twitter, sur Twitch. Et puis, bah, écoutez, plein de bibis, plein de zouzou, Et à la prochaine. Peut-être sur l'Umber Jack Dynasty. Peut-être sur Farmer. Ou peut-être sur un autre jeu. Allez, bye bye. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye.